Divertimento, le nouveau film de Marie Castille Mention Char, a été projeté au CGR de Nîmes ce 1er décembre. Pour l'occasion, la réalisatrice était accompagnée d'Oulaya Amamra, césarisée du meilleur espoir féminin pour Divine. Une belle soirée d'avant-première pour un film très émouvant. Quel est votre instrument L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. thomas et Zaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 t'es mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là vous, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi tout, ton orchestre. Tu fais un orchestre qui te ressemble. C'était vraiment super, j'adore Oulaya, j'avais vu dans Divine, incroyable, et j'avais aussi vu les premiers films de Marie Castille, donc vraiment pas déçue. <rire> voilà. Un très très bon moment, très très bon, quelque chose qui, qui nous a emporté, une très belle interprétation, très juste comme, comme on dit beaucoup de, beaucoup de gens. Magnifique, c'était un, wow, une pure merveille, moi j'ai pleuré tout le long, c'est une très belle histoire, de, de une, une belle leçon de vie en fait, vraiment, avoir de l'ambition et ne jamais baisser les bras, bravo. Bah écoutez, moi je, je, je suis bluffé par ce film et je trouve que c'est... Une excellente chose de, de, de développer ce genre d'activité dans les différents euh, collèges et autres. Je n'ai jamais joué d'instrument, mais j'ai fait partie presque toute ma vie d'une chorale et je compte continuer le plus longtemps possible. Bon. Euh, merci, à merci à vous. Bonne soirée. C'est inspiré de l'histoire de Zaya Efetouma Ziwani voilà. et de la création de leur orchestre Divertimento. Oui, Marie Cassie est venue me rencontrer au Maroc, j'étais en tournage. Et euh, moi, j'avais vu, euh, vu un de ces films qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. Euh, C'était ma première fois, donc j'étais très très touchée de la rencontrer, parce que moi c'est un film que j'ai vu au moins euh, franchement cinq fois, facile. Donc voilà, donc j'étais très contente. Et ensuite, elle m'a, j'ai lu euh, le scénario euh, et j'ai découvert l'histoire de Zaya Ziwani et Fatouma Ziwani que je connaissais pas, qui sont deux sœurs, donc une chef d'orchestre et une violoncelliste professionnelle. Et j'ai découvert donc, cette histoire, euh, la création de leur orchestre, Divertimento. Mmh. Et je suis tombée euh, amoureuse des, des personnages, déjà parce que je me suis très identifiée. Et puis ensuite, euh, il voilà, n'y a pas eu trop d'hésitation. Euh, je crois qu'on a tous envie de raconter des belles histoires. Et quand ça finit bien, ça fait du bien. Je sais que je suis jeune et la musique c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. Symphonique, l'orchestre. Attends est, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet C'est ma faute j'oublie que t'as 17 ans. On est en train de créer un orchestre. Il y en a que s'attendent. Tu lâches jamais, toi. Voici des musiciens du Conservatoire de Stein. Je n'avais jamais pensé à ça. Eh oui, en bon lieu, on n'a pas de poignons, mais on a de l'imagination. Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte. Tu rêves ou quoi Ils sont jamais sortis de Paris On n'a pas de place. Je le mers, Cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions. Changer le monde en fait. Dirige Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre Si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi à la fille. Ces moments après les projections, ces premiers moments, ces avant-premières quand on commence à, à montrer les films au public, pour moi ce sont des moments absolument privilégiés, extraordinaires et qui me motivent toujours à continuer à faire des films pour vous euh, et à partager euh, avec vous, à échanger avec vous euh, voilà, sur tout ce que le film peut vous inspirer, euh, euh, et donc euh, donc je suis ravie encore une fois d'être à Nîmes ici dans ce cinéma et de pouvoir échanger avec vous euh, et avec Oulaya à la fin du film. Du c'est son interprétation dans le film Divine qui m'avait vraiment euh, bluffé. Et, euh, et tout de suite, euh, j'ai eu envie de, de, de voilà, de, de travailler un jour avec elle. Donc le destin a fait que euh, bah, Divertimento est arrivé. Et euh, bah, pour moi, c'était évident que, voilà, euh, Ulaya pourrait interpréter euh, le rôle de, de Zaya Ziwani. C'est un film sur la persévérance, la, persévérance, la détermination, la, le fait que quand on a un rêve de ne pas le lâcher, d'y euh, croire, même malgré tous les obstacles qu'on peut euh, nous mettre, euh, eh bien, euh, de, de, de croire en, en, en soi, de croire en sa passion euh, euh, et euh, voilà, de, de, de ne pas lâcher. Et ce qui m'a intéressé dedans aussi, c'est justement, et ce, que, ce, qui, ce qui me donnait envie, c'est... Euh, c'est ce que la musique, euh, qui est universelle, la musique, euh, elle, euh, elle, comment dire, elle peut toucher chacun et tout le monde euh, de, de, de la même manière. Donc pour moi, c'est un lien absolument euh, indispensable, comme la culture, la culture en général, mais la musique en particulier. Euh, c'est un, un lien, je, je trouve, qui, qui est important à... À, à nourrir, à, à consolider, et, et Zaya euh, en créant cet orchestre, en créant ensuite l'Académie Divertimento avec sa sœur, c'est ce qu'elles ont voulu faire, c'est euh, vraiment pouvoir donner euh, cette, euh, cette possibilité à, à tous ceux qui le souhaitaient, même ceux qui peut-être se l'étaient interdits, mmh. eh d'accéder à ce lien et à cette passion de la musique. Euh, moi, ce que je trouve important, c'est que surtout ce que vient de dire Marie Cassie, c'est que les gens qui s'interdisent, en tout cas par leur milieu social, leur origine, peu importe, leur différence, mmh. s'interdisent quel que soit le domaine. Là, on parle de la musique. Moi-même, je me suis longtemps interdit d'écouter la musique classique, je ne sais pour quelle raison, mais comme si c'était euh, réservé à une élite. Mmh. Euh, et qu'aujourd'hui on a des films comme Divertimento, des associations comme Mille Visages, des, des, des gens qui changent, des, des regards comme euh, Marie Castille le fait dans Les Héritiers, des regards qui font qu'en en fait on, on, on peut s'autoriser à rêver, à écouter de la musique, à chanter, à, à tout en fait. Que, euh, comme elle l'a très bien dit, c'est universel, la culture, la musique appartient à tout le monde. Moi c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. Et que le talent n'a ni frontières, voilà, euh, voilà c'est en chacun euh, de nous et il faut pouvoir justement révéler le talent de chacun et de chacune, euh, surtout ceux et celles qui ne s'autorisent peut-être pas, mmh. euh, n'ont pas confiance en leur mmh. propre talent, et bien il faut pouvoir justement leur dire mais oui tu as du talent et pouvoir leur donner la force de, de, de l'exploiter mmh. et de, de le mettre euh, au, à le partager avec tout le monde. Donc euh, voilà, et par rapport à votre question sur euh, peut-être certaines mentalités aujourd'hui, euh, eh bien, si oui, on peut se dire aussi que euh, le talent, il est euh, partout en France. Il n'est pas réservé à euh, certains euh, quartiers, certaines villes, certains milieux sociaux. Il est partout. Et donc, euh, Zaya et Fetouma. Euh, venaient de la banlieue, elles y sont toujours d'ailleurs, et elles, elles en sont fières parce que euh, d'abord, euh, eh bien, elles ont réussi à faire tout ce qu'elles voulaient faire en venant de Pantin, en venant de Stain. Euh, et, et, et, bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont euh, du, du talent. talent. Euh, et ça, ça n'a voilà, pas de nationalité, ça n'a pas d'origine, c'est juste euh, ancré euh, en chacun de nous. De... Un immense merci, et cette semaine j'étais éblouie de la prestation, parce que je connais bien Ziwani pour avoir euh, travaillé avec elle pendant 5 euh, ans, et c'est vrai que là, de, par moment, j'ai l'impression de voir Zaya. Je sais, c'est pas possible en tant qu'artiste, comment, comment on peut arriver. À, à se mettre dans la peau de quelqu'un comme ça et arriver à… plusieurs fois j'ai cru que c'était Zaya qui était sur, sur scène. Voilà, déjà un immense bravo pour ça, euh, un grand bravo pour l'idée du film. Et euh, moi j'ai eu la chance de faire la connaissance de Zaya il, il y a de ça huit ans, parce que j'ai monté, okay. enfin j'ai monté avec une troupe d'enseignants, un groupe d'enseignants, on a monté un orchestre euh, donc une sera à l'école sur Nîmes mm -hmm. qui euh, s'adresse surtout à des enfants des quartiers défavorisés eh, bah, pour ceux qui sont ni moi Val-de-Beau bah, qui se vénent etc ces quartiers-là qui ne pas et donc on a on est parti de cette idée qu'il fallait proposer dans les quartiers euh, à des enfants qui sont loin de la, de la pratique artistique on va dire euh, c'est un peu ce quand elle est arrivée à la Racine dans les quartiers on ne propose pas de pratiquer un instrument. Oui. on ne propose pas de danse classique, on ne propose pas de gauche ouais. on est quand même cloisonné dans ce qu'on propose aux enfants, donc nous on est parti avec l'idée de, de proposer ça à des élèves donc on a bricolé pour monter un orchestre, donc, bien sûr qu'on a eu plein d'enfants et euh, donc, il y a deux, cinq, ans on a rencontré euh, le qui venait en concert au cratère à, à l'Est. On rencontré. à l'a rencontrée, elle a fait une concert en Thaïlava, on dit voilà, nous on se mouvement, etc. On fait un orchestre, etc. On aimerait oh tellement travailler avec vous parce qu'on savait un peu ce qu'elle faisait avec l'Académie des méto mm -hmm. Et instantanément, elle s'est tournée, elle a dit bon d'accord, je viens. Voilà. Donc en fait, euh, elle a été d'une.. d'une, comment on pourrait dire, d'une.. Enfin, voilà, je suis un parce que vraiment, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très. Euh... Elle donne énormément. Elle, elle est venue pendant cinq années euh, sur Nîmes. Elle a fait une masterclass avec nos élèves dans le, le collège, enfin, le début du, du collège de puis le collège Juverne. On a fait plusieurs concerts, on est arrivé à faire un concert au théâtre de Nîmes, on a fait un concert à Paloma, et elle est marraine du, du, de l'orchestre. Et elle va revenir, certainement, voilà, on a d'autres partenaires, mais elle va revenir à Nîmes, travailler avec nos élèves. Donc vraiment, c'est un hommage, et moi, j'ai euh, voilà, une reconnaissance extrême à, à Zalia, et voilà, je vous remercie, vous l'idée du film, déjà, et vous d'avoir si bien incarné euh, cette si belle personne. La première fois que je me suis retrouvée devant cet orchestre, déjà, bon, j'étais euh, paniquée, parce qu'il y a plein de gens qui vous regardent et qui attendent quelque chose, visiblement. Et moi, j'étais persuadée que chef d'orchestre, c'était euh, faire des gestes, en gros, faire du spectacle, quoi. Je me suis dit, il ne faut pas attendre que je refasse un geste pour faire une note, quand même, parce que là, on va pas... Moi, j'avais pas fait de solfège. Donc, autant vous dire que quand on a commencé le travail avec Zaya, on a commencé par les bases, bases, bases. Elle a commencé à me dire il y a des instruments à vent, il y a des instruments à cordes. On, on est parti de cette base-là, on a travaillé un peu toute la technique. J'ai pas pu apprendre par cœur, comme le font les vrais chefs d'orchestre, qu'on appelle un conducteur, parce que normalement les chefs d'orchestre apprennent toutes les partitions de tous les instruments. Mais par contre, j'ai appris par cœur euh, les passages qu'on a travaillé. Et après, la deuxième partie du travail, ça a été euh, se laisser un peu aller, comme je disais avec la scène de fin, le boléro, c'est vraiment, c'était euh, ressentir la musique des fois, on s'asseyait, et juste on écoutait la musique pour se laisser euh, traverser comme ça par des émotions. Et, euh, et quand on est face à un orchestre, et qu'il y a le public derrière en plus, pff, quand on se prend la musique comme ça, en pleine face, je peux même pas décrire ce que ça fait, c'est incroyable. Bon, la première fois que j'ai été voir Zaya euh, en concert, à la Philharmonie, j'en ai pleuré. Je ne savais même pas que ça pouvait me faire ça, honnêtement. Je... C'est pas comme l'écouter euh, comme ça. Quand on va à un concert ou quand on, re... Re... Enfin, quand on ressent la musique pour de vrai, ça... enfin, voilà, je n'ai pas, de... pas trop les mots puisque c'est voilà, assez troublant ce que ça fait. <musique> force, incroyable, les deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre, il a un nom d'ailleurs cet orchestre Divertimento